Ah bah vous savez ce qu'il vient de me dire, là Jean-Mi, juste maintenant. Je lui ai demandé. Jean-Mi, tu trouves que j'ai grossi C'est quand même une question simple, qui demande une réponse simple, hein. oui ou non. Ah ben bah non, ça, Jean-Mi, ça, alors ça, ça Jean-Mi, il fait mieux. Hein. Il me répond, euh, bah, je sais pas, euh, t'es bien comme ça Non, mais c'est pas possible. Il peut pas me faire ça avant l'été. Hein. Non, mais que... que... Ça veut dire quoi moi bon, maintenant avec ça. Il peut pas me faire une réponse simple, hein Je, je fais quoi, moi Je fais quoi, moi, maintenant Non, mais... Mais pourquoi les mecs, sont si compliqués